L'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions, nous autres les animaux. <rire> les vaches la racontent le soir dans leurs étables à leurs petits veaux, les lapins se la disent dans leurs clairières, les écureuils dans leurs branches les animaux sauvages dans leur désert. <rire> C'est le roman de Renard. Je vais avoir le plaisir de le feuilleter pour vous, homme, enfant, vieillard. Et voici d'abord quelques-uns des héros notre histoire. Maître Corbeau, auquel Monsieur de La Fontaine en personne a bien voulu s'intéresser. Les seigneurs de la basse-cour, Messire Lecoq et sa gent épouse si méritante, Dame la Poule. Poltron, le lièvre, le pauvre petit lièvre, toujours traqué, toujours craintif, le cœur battant, l'oreille battante. prenons le cerbère, oh. et Cerbère, les deux adjudants de la ferme. Le loup, la lousse et le petit loup. On n'aimerait pas les rencontrer le soir au coin d'un bois. Maître Blaireau, le plus grand avocat du barreau des bêtes, c'est lui qui plaidera pour le vrai héros de notre histoire. Regardez, le voici, c'est lui. C'est lui le renard terrible et malin, le renard toujours à l'affût. Ses innombrables ruses faisaient chaque jour le désespoir de tous les animaux, ses frères. Quand on parle du renard, oh, on en voit la queue. Ce matin-là, comme d'ailleurs chaque matin, Maître Renard se promenait dans la campagne à la recherche de la victime du jour. Sentimentel, ça paraît bien improbable. Deviendrait-il méfiant? Allez s'en assurer immédiatement. Là-bas, pas très loin, un bel oiseau noir. Et le renard de plus en plus aimable! Bonjour, messieurs du Corbeau, que vous êtes génies, que vous me semblez vos. Toujours aussi je jeune. Quelle élégance, quel chic. Et puis le noir vous habille si bien, si bien, si bien. Sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces voix. Honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais les farces de renard étaient quelquefois moins innocentes. Un soir de réveillon, tandis que le loup se chauffait douillettement au coin du feu. Feignant C'est honteux Tu pourrais vraiment aller chercher des poissons pour le souper Sortir Par ce froid Pas si fou si tu apprends, je vais te réchauffer, moi. Frappe pas, hein? Et j'ai du poisson que je veux. T'as compris? Ça va, ça va. Et s'arrachant avec regret à son beau feu de bois, il partit dans la neige. Mmh. Vité par une odeur délicieuse, mmh. il découvrit bientôt le renard qui se livrait à une mystérieuse besogne. Le renard, précisément, était occupé à faire fuir des poissons. Le loup s'approcha et, et regarda avec envie, car non seulement le renard faisait frire ses poissons, mais encore il les mangeait. L'eau lui en venait à la bouche, mais il n'osait demander l'aumône nos au renard. Cependant, il jugea qu'il qu avait droit de vous laisser pour compte. Laissons ça, je vais t'expliquer. J'ai trouvé un système de pêche miraculeux. Tu auras autant de poissons que tu voudras. Je te le dis parce que c'est toi, garde le secret, ça s'appelle la pêche à la lune. C'est très simple, tu fais un trou dans la glace, comme ça. Et tu attends du ta queue, comme ça. Comme ça, sans hameçon. Sans hameçon. <rire> tu attends simplement que le poisson vienne mordre. Bien, très bien. Allons, au revoir. Cette bataille inégale, le pauvre loup devait y laisser sa queue. Rampant misérablement après cette raclée mémorable, le loup devait encore constater à ses dépens que le renard lui avait ménagé d'autres surprises. Ben, au revoir. du renard étaient venus déposer leur plainte. Moi, mon cher ami, je viens réclamer mon fromage. Avec fromage et intérêt. Voilà. Et vous oui. Tous venaient réclamer justice auprès du roi des animaux, Sa Majesté le Lion. La reine, Charmante, coquette et, et gourmande ne s'intéressait qu'aux brochettes d'ortolan. Voyons, parle, mon loup. Parle sans crainte. Si, voici ma plainte Encore le renard. Voyons, greffier, nous vous écoutons. Allez, lisez. Allons, lisez! Sur, je demande réparation pour bronchites, percoutes de nerfs bleus et jambons voilés. Le renard se monstre sur ce fort banc. Allez, arrêtez C'est moi qui sais la vérité sur le renard. Ce loup abominable est un menteur. Croyez-moi, renard n'est pas ce que l'on vous raconte. Renard habite paisiblement aux environs de la ville, dans un adorable château du Moyen Âge. Il vit avec sa femme et ses trois enfants. Et le dernier né, un renardot de quelques semaines, le petit tétard, est un sourire dans cette maison. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Tableau touchant, messieurs de la cour, qui ne saurait vous laisser insensible. Le cœur de mon cousin est aussi pur que le lait de son épouse. Voici la vérité, messieurs de la cour. Par une grelottante soirée d'hiver, mon cousin le renard aperçut un paysan qui revenait de la pêche, traînant après lui sa lourde cargaison. Le renard eut alors une idée géniale. Et sous la lune, il fit le mort. Tiens, un renard crevé. Après un bout de sublime pour grand-mère, une culotte de pour, pour grand-père. Allez, en voiture. Et le voyage blanc commença. La voiture était pleine de poissons. Et Renard, devant ses trésors, eut une vision. Ses enfants, ses chers enfants, si brillants de saumon, de truites, de goujons. Alors Renard se souva du petit poulet et il sema des poissons sur sa route. Quel régal en perspective! Le loup rôdait, messieurs. Le loup féroce, affamé, paresseux. S'il en mourir, il a Oh Voilà la vérité, sire et vous tiré impitoyablement tous ceux qui auront déposé plainte à la légère. L'avocat est à droit C'est, mais surtout, si, qu'il plaît le non-coupable pour l'agression dont le lièvre fut victime sous mes yeux. Dans la chapelle royale, d'innocents petits lapins de cœur chantaient de paisibles cantiques, quand un peu plus loin, à l'écart, Sournoisement déguisé en moine, qui t'est réellement, il ressemble. Sans ma verne, dégâts ma femme. Ah ah ah ah ah ah ah, j'ai Sans moi, le lièvre ne serait plus qu'un cibet. Tu maintiens ta plainte. Cire et abomination. Mon cousin le renard était venu faire amende honorable de quelques péchés véniels lorsqu'il aperçut sur l'autel le lièvre impie, renvant, sacrilège et profanateur. Mon cousin, voilà la face. Le lièvre était ivre de vin sacré. Au nom du ciel, petit palissant, t'auras-tu compte Cesse, je cesse ton manège impie. C'est trop fort, c'est trop bas. Et le monstre lui tira la langue. Ah non, messieurs, c'en était trop Entre ce lièvre abominable et le renard saisi d'une pieuse indignation, dites-moi, messieurs, qui est le coupable Et vous Qu'avez-vous à ajouter J'en ai assez, assez, assez de toutes ces crêles. La décision que je viens de prendre sera irrévocable, irrévocable. Préfiez, écrivez. Nous, Lyon, roi des animaux, décrétons, afin que la paix règne parmi tous nos sujets. Il sera désormais expressément défendu de se manger les uns les autres. Les légumes, les laitages et les fruits seront seuls. Autorisé à dater de ce jour, le plus grand amour doit régner sur la terre. L'amour, l'amour, l'amour. Le rien que je t'aime, miaou, miaou. Mon coeur n'est pas bohème, miaou, miaou. Puisque tu sais qu'il t'appartient, donne-moi le tien. Une, miaou, miaou. Je veux le crier sur les toits. Je n'aime que toi. Chérie, je viens. Moi le tien, ce soir au clair de lune, miaou miaou dans l'ivresse commune, miaou miaou je veux le crier sur les toits, je n'aime. Ha uh -huh. Oh loup, je ne suis plus déjà des bêtes de ce monde, c'est fini. Je suis au paradis. Ami, pourquoi nous souvenir de nos querelles anciennes, à ah, quoi bon, que c'est beau. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir avec moi. Ici, dans un ciel étoilé, sur des nuages pommelés, je vois mes aïeux défiler. Ici les lapins sont des anges, ils volent comme des mésanges, et c'est un bonheur sans mélange. Ce ne sont que festins, ce ne sont que régal, guirlandes de boudins, délices sans égal. Ici l'on voit la mort en rose, tout se transforme. Amis, les choses deviennent toutes d'autres choses. Et puis tu bois ce qui te plaît. Veux-tu du vin? Veux-tu du lait? Voici les petits gobelets et les petits tonneaux ailés. Tu n'auras qu'à laisser couler le nectar savoureux au fond de ton palais. Sur terre, on peine, on souffre. On travaille, on s'applique. Viens donc chercher ta part de bonheur angélique. Alors, ami, voilà ce qui t'attend. C'est beau, c'est beau. Oh, si j'osais. Alors, viens vite ici. Attends. Je vais descendre. Moi aussi. Dans le seau. Hein? Renard, Renard, comme je te remercie, Renard. Renard, je vais voir mes aïeux. Oui, à propos, si tu vois les miens, compliment de ma part. Ah! le renard Ah, le renard Voyez oh. Oh. Ouais. La cour est profondément émue par ce spectacle. Venez vous expliquer. Sire depuis votre décret royal, je vivais heureux avec ma bonne poule et mes petits poussins. Quand un jour... Attention. Qui va là Afin que la paix règne parmi tous nos sujets, il sera désormais défendu de se manger les uns les autres. Oui. Quoi Allez retourner Allez retourner Allez retourner dit, nous, on se dit. Il était mouvant, très Quoi L'amour, l'amour, et puis après, la création, va Vous êtes vraiment un génie, pas de Mais, sûr, ce sont là mille mensonges que ce coq. Silence, a le coq. je vous dis, silence Me voyons, tout sonne faux dans ces cocoricots. Silence Sire, c'est le coq lui-même qui a oxy son épouse pour perdre mon cousin. Le coq était jaloux des conquêtes de sa poule. La femme du coq était à coquiner avec tous les coqs du canton. Et de clocher en clocher, tous les coqs du canton. Accès. La loi est la loi. J'entends que mon décret soit respecté. Ce n'est pas un chiffon de papier. Capitaine ours, je te donne l'ordre de ramener le renard ici, mort ou vif. Tu sais où est son château, là-bas, mal perdu Va le chercher et ramène-le. Mmh. Va Papa, papa, papa, il y a un flic. Il y a, a l'ours qui arrive là-bas. Il vient ici, il n'a pas l'air content. Il vient ici, là. Oui, je l'ai vu. Allez, vite, mise en scène numéro un. Ah, que je souffre, ah, que je souffre. ce que veux-tu donc? L'est. L'est beau, beau, mon miel. Ni pour une raison pour beuver Je vois que tu aimes ça, le miel. Eh bien, si ça t'attirait, je peux t'en montrer une vraie mine en bas au village, un taureau comme ça. Si haut que ça? Viens avec moi, je vais te conduire. Approche, moi c'est là. Ça, dos tronc. Oui, tu verras, c'est merveilleux, il y en a une quantité énorme, c'est plein jusqu'au fond. Je dois mettre mon museau là-dedans? Oui. Tu y vas? du oh, là-dedans. Mais oui, mais oui. Chalmont, il faut que tu enfonces bien ton museau. Sans quoi tu ne pourras pas l'attraper, hein? Tu vas voir comme tu vas être récompensé. <tousse> Viens, mon ami, ciache bien. <tousse> arrivez, arrivez, arrivez, un ours là-bas. Venez, venez, venez, il n'est pas loin. Approchez, approchez, Tapis bien fort! <tousse> Le gros oh, oh, oh, oh, oh, lion, Mais tu manges comme un cochon, mon ami. Vraiment, je te conseille de te surveiller. Euh... Oh, oh. oh. oh. Oui, oui, je ne suis plus qu'un pauvre ours blanc, plein de bleus et de bosses. Qu'est-ce que c'est -ce que cette mascarade C'est un du dieu des animaux Oh oui, le renard m'a trahi De lâche pas peux tirer dans un piège à ours j'ai dû lutter contre toute une troupe de paysans. Ils parlaient de vendre ma peau. Oh, c'est horrible, ça. Mais à qu'elle ne vaut plus grand-chose, ils vont laisser partir. Ah, ah, miel alors. de sirénate. Mais au fait, arrive donc un peu ici, toi. Moi. Je vais te charger d'une mission spéciale. Va au château de Malpertuis. Ramène-moi Renard. Coute cocoute. Oui, Régalé pendant des semaines entières. Ça s'appelle le, le pays des souris. Le pays des souris, le pays des souris, le pays, le pays, le pays, le pays des souris. Le pays des souris, le pays des souris. Hein? Voilà, c'est là. Tu n'as qu'à te présenter de ma part. <rire> Et régale-toi, hein. <rire> Merci, Seigneur Renard. Vraiment pas de Je J'ai un ma tue. Oui, voyez. Bien. Je me suis battu comme un lion et j'ai été Personne ne pourra vous ramener ce renard très très, très long. Personne. Non. Assez, assez, j'en ai assez. Ce renard, à cause de lui, tout le monde se moque de moi. Que l'on fasse venir le blaireau sur le champ et à lui parler d'importance. Maître Blaireau, toi qui sais si bien parler, je vais te charger d'une mission dont dépend ta vie. Voilà. Maître Blaireau, je veux que le renard, ton cousin, vienne à la cour où l'attend une punition éclatante. Tu es le seul ici assez malin pour le convaincre de venir. Et si demain ou plus tard, tu n'as pas réussi, c'est toi qui, à sa place, subira le châtiment. Si. Je vais essayer. Le lion est, je te l'assure, d'une humeur charmante. Tu ne risques absolument rien de te rendre auprès de lui. Hum, euh, je n'ai pas très grande confiance et ne suis pas sûr des bonnes intentions de notre roi. Crois-moi, oh, je t'en réponds sur ma vie. Tu seras reçu à la cour comme tu n'en as certainement pas idée. Écoute, la nuit porte conseil. Je réfléchirai. Et le renard eut cette nuit-là un cauchemar extraordinaire. Allô, allô, mâles et femelles, le grand jour est enfin arrivé. Pour mettre fin aux querelles qui épuisent notre royaume, notre roi a décidé d'opposer en combat singulier Sire Renard, le châtelain de Malpertuis. et son ennemi, Sire le Loup. Le match qu'on peut qualifier de match du siècle, mes chers auditeurs, sera arbitré par le grand spécialiste des combats singuliers, mais Sire l'ours. Ah, le Loup est entré en lice, et l'arrivée du Renard est saluée par des, des mouvements divers. Le renard porte une superbe cape, il est en train de l'enlever, il apparaît dans une armure éblouissante. Il salue. Il a fière allure, il faut le dire. Le loup a l'air féroce. regarde du coin de l'œil. Le roi est en uniforme de simple caporal de la garde. Quant à la reine, elle porte une délicieuse toilette de satin broché. Euh, euh, pied de poule Oui, oui, pied de poule. Et une ceinture crête de coque avec un, un ravissant plissé d'hermine fraîche. Ah, le, le combat est engagé. Le renard vient de donner un croc en patte à son adversaire, qui se relève immédiatement. Chers auditeurs lointains des étables et des écuries, la lutte prend un tour féroce et diabolique. Ah, ah, attendez, je ne vois pas très bien. Le loup semble prendre l'avantage. Il a saisi le renard par la queue et lui assène de formidables coups de hache. Messire l'Ours arbitre le match avec son autorité coutumière. Un coup droit du loup, un coup droit du loup, un, un incident dramatique vient de se produire. La hache du loup vient de se briser et l'arbitre l'a reçu dans le ventre. La lutte néanmoins continue malgré cet incident. Le loup semble avoir l'avantage. Il scène des coups. Croyable sur le casque du renard. Mais que se passe-t-il C'est pas, un coup du renard. Sans doute, le, le loup vient, vient de s'écrouler. Les éditeurs semblent changer de face. Le, le renard martèle le visage du loup à Le loup a saisi le renard. Il semble que le renard se trouve en difficulté. Le renard est écrasé. Oh, c'est fini, je vais mourir dans tes bras. ce rêve avait rendu de fort bonne humeur, décida de se rendre sur l'heure auprès du roi. Votre nœuds pour toi. Présentez. Hum. Ordre du roi, le renard sire de Manpertuis est condamné. Oh à être honteusement exécuté en public. Ces innombrables méfaits rendent désormais indésirable son existence ici-bas. Souhaitons que l'enfer lui soit accueillant. Nous le pendons ici. Pour lui éviter d'aller se faire pendre ailleurs. Ainsi en a décidé sa Majesté. Allons, messieurs, nous sommes prêts que justice soit faite. Oh là! Arrivez, madame Corbeau. Il y aura du pour le déjeuner. Sire, avant de mourir, je demande la parole. Je voudrais faire une dernière confession. Bourreau, attendez une seconde, laissez parler Renard. Moi que vous allez pendre, vous ne vous doutez pas que je voulais faire de vous le monarque le plus riche et le plus puissant du monde. Le ciel n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, sire. J'avais amassé pour vous au cours d'une vie mouvement un merveilleux trésor, de l'or, des perles, des rubis des opales, des améthystes, des émeraudes, des aigues marines et un diamant énorme en forme de gigot. Et là, il est trop tard, maintenant, dois-je même vous compter la suite Parle. Ah, sire, quel traître que c'est ours Que ce loup, que ce chat Viens. Pardon. que je vienne, moi Oh, mais comment, <rire> alors ah, ah, ah, ah. oh. oh. oh. Oh. Oh. Oh, C'est compromis. Le chat est compromis. Le loup est compromis. Et la tigone qui a tourné celui la semaine dernière. La tigone est compromis. Est-ce que vous croyez que le chat est coupable Lui qui est amoureux de la reine. Oh, ma chérie, ma chérie. Parle sans crainte. Vous et moi, Sire, nous sommes les victimes d'un complot. Et j'ose à peine vous dire le danger que nous allions courir. Un horrible complot. L'ours, votre capitaine des gardes, l'ours brûle de régner à votre place. Oh, oh, oh, oh, oh. L'ours veut vous assassiner, sire et vous aussi la plus belle des reines. Et il rêve de s'installer ici, à votre place, sur votre trône. Et... Comme il est trop lâche, pour exécuter lui-même ses projets, il s'est adressé au chat. Après votre mort, le chat a pressé plus que quiconque à remettre à votre monstrueux successeur les insignes de votre haute souveraineté, la patte-doie cerclée d'or. Mais le plus affreux, sire, je ne vous l'ai pas dit encore. Vous ne vous croirez pas. Votre assassin, il est là. Regardez-le, blanchir de peur. C'est lui. Le peu pour exécuter son mauvais dessein. Votre mort n'est plus qu'une question de jour. Peut-être de minutes. Voyez-moi. Les moindres détails de votre assassinat ont été réglés. C'est trop fort. Florez Arrête Assassin Arrêtez les tous, tous Garde, on les jette en prison Règne. En prison Parfaitement Tous les trois Y a pas Et bafoué à son tour, décida donc de s'emparer de Renard et se prépara à assiéger le château de Malpertuis. Eh bien, cette fois, ils sont venus nombreux, eh Tu te rends compte Suive le roi Ô bras et fidèles, du haut des tours de ce château, des siècles de ruses vous contemplent. Je remets à votre capitaine cet oliphant, dans le son sol, doit annoncer la fin du combat. Voilà, Capitaine. J'avais dit. Tu aurais fidélité, fidèle à l'albardier. Alba! Alba! prêt Les plans établis. Loup, approche. Je te charge d'aller sommer le Renard de son rang. Va. Renard Je l'ai maintenant perdu. Ordre du roi en toi Qu'est-ce que tu dis Je t'entends mal. Moi, le loup, te sens. Deux te rendre, toi et les tiens. Ou sinon, nous attaquons. Je t'entends mal. Approche un peu. Majesté le loup. Brelou, sire, Brelou. Oh, c'est trop fort. Capitaine Ours, vas-y. Ouais. Du roi, renard, rends-toi, des biens. Sinon, le roi enverra ses guerriers contre ton château et tu périras. Obéis, ça vaut mieux. Le roi est puissant. Rends-toi. Allez, Enfin, voilà qui est raisonnable. Doucement, doucement. Bon moyen, capitaine. À vous, hein, l'honneur de l'attaque. Allons-y, en avant. Yves en avant, yves en avant, yves en avant, yves en avant, yves en avant, yves en avant. Renard ne fout pas l'âne, rends-toi. Non. Yves en avant, yves en avant. Il, en avant. Ah A vous maintenant, ma deuxième armée. C'est ça. Le corps a trahi, je vous assure de continuer le combat. Et le roi a compris que l'esprit et la ruse du renard en feraient le meilleur de ses ministres. Oh, Marvel, la couronne. Peuple, Renard est plus fort que vous tous. Et je viens de conclure avec lui à l'instant un pacte de paix et d'amitié. Je désire qu'à l'avenir, vous obéissiez tous à Renard. À Renard comme à moi-même, j'ai dit.